« Bonjour à toi, cher spectateur. Vivre » ou « Living » d'Oliver Armanus, c'est un film qui m'intriguait énormément. Déjà parce que euh, je trouve que vendre le film euh, par le biais uniquement de cette idée qu'il s'agit d'un remake d'un film de Kurosawa, ça titille à curiosité. Parce que je crois que très peu de gens se sont réellement attaqués à remaker, dans un autre contexte en plus, un film de Kurosawa. Kurosawa, c'est un géant du cinéma, donc on le considère presque comme intouchable. Donc j'avoue que cette idée me titillait beaucoup et après je suis un immense amoureux de l'acteur Bill Nighty, donc j'avais qu'une envie c'était de voir ce long métrage pour ces deux raisons. Le résumé pour faire simple, Mr. Williams, c'est ce que l'on appelle un gentleman, un homme d'affaires travaillant dans une mairie, propre sur lui et pragmatique en toute situation. Mais un rendez-vous de routine chez son médecin va changer à jamais sa vision du monde et de sa vie. C'est un film d'une immense délicatesse. Vivre est un long-métrage qui ne va pas simplement nous emmener dans une direction où on va être ému et transporté par un récit qui se veut être une métaphore de ce qu'est la vie, de ce que doit être la vie même. C'est un film qui réussit surtout à parler avec beaucoup de clairvoyance et beaucoup de justesse de quel point la vie est courte. Et Dieu sait qu'au cinéma, beaucoup de films traitent cette thématique-là, ou en tout cas tentent de la traiter, mais souvent de manière très niaise. Et si ce n'est de manière futile, de manière assez évasive et parfois très larmoyante. Donc du coup, ça a peu d'impact sur le spectateur, ou en tout cas, ça ne réussit pas totalement à le transporter. Oliver Ramanus ici, arrive, arrive à livrer un long métrage qui, je trouve, au-delà de sa douceur, de sa beauté, de sa justesse, transmet beaucoup de bonnes ondes. Et cherche vraiment à véhiculer un message sur « qu'est-ce que je suis lorsque je sais que je vais mourir ?» Qu'est-ce que je veux être lorsque toute ma vie, j'ai été enfermé dans une case Ça peut sembler être très banal, mais c'est également très universel. Ça nous touche tous à un moment. C'est ce que certains ont envie d'appeler la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine. C'est ce que d'autres ont envie d'appeler un burn-out. C'est ce que certains vont simplement voir comme une dépression ou une profonde remise en question. Mais ça nous touche tous. Il y a forcément un moment dans notre vie où on va se dire, là ma vie, elle va à reculons. Ou si elle ne va pas reculons, elle s'arrête net et je ne sais pas ce que demain va me réserver. Et bien, ce film arrive à parler de ça avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de beauté. Et surtout, sans jamais oublier le facteur le plus important, toucher le spectateur sans forcément lui tirer les larmes aux yeux. C'est pas obligatoire, ça viendra peut-être, mais le film arrive juste à être très émouvant et c'est ça qui le rend beau. Parler de la vie dans sa globalité la plus universelle mais également la plus simple n'est pas toujours une chose aisée pour un cinéaste, cela demandant d'avoir à la fois un vécu particulier et surtout un rapport avec la vie assez unique pour réussir à retranscrire cela et donner une véritable ampleur à son récit. En se basant sur un long métrage de Kurosawa, Oliver Hermanus n'a pas forcément besoin d'avoir ce recul et donne ainsi lieu à une œuvre forte, émouvante, attachante et touchante qui ne se limite jamais simplement à une œuvre classique ou convenue mais qui cherche constamment à aller dans une direction existentielle et universelle qui touche le tout un chacun. En termes d'écriture, le film est écrit par Kazuo Ishiguro, donc basé sur le film Ikiru d'Akira Kurosawa. Euh, la grande maîtrise, je trouve, euh, de Ishiguro, c'est de construire un film qui est d'une immense sobriété dans la construction des rapports que vont entretenir ces différents personnages. Je, je trouve que Mr. Williams est un personnage dans lequel on a finalement peu de choses à identifier en tant que spectateur. C'est pas forcément un genre de personnage pour lequel on va avoir une profonde empathie, en tout cas au début. C'est un personnage qui est très artificiel, qui semble très vide, assez factice. Et même si l'émotion vient assez rapidement, je pense que l'objectif principal, c'est d'en faire un véhicule pour rentrer pleinement dans le récit et ensuite se rendre compte que ce qui fait la beauté, finalement, de cette aventure, c'est tous les petits personnages qui vont peupler, en fait, l'environnement dans lequel se trouve Mr. Williams. C'est... Cette jeune femme qui va quitter son métier pour tenter autre chose. C'est ce jeune homme qui débarque dans la boîte de Mr. Williams et qui va apprendre beaucoup de lui. C'est ses collaborateurs, en fait, dans lesquels on va retrouver plein d'identification humaines par le biais soit d'une émotion, soit d'un trait de comportement, soit d'une manière d'être. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui fait la force de ce scénario. C'est que Ishigolo à aucun moment, il s'est dit « il faut absolument que ce personnage soit hyper empathique. Il faut tout de suite qu'on ait de la sympathie pour lui, ou qu'on comprenne sa douleur, ou qu'on ait envie de savoir... Qu'est-ce qui va lui arriver Non, l'objectif c'est de créer des personnages secondaires tellement puissants et tellement émouvants que forcément, ils vont transpirer dans Mr. Williams. Et que ensuite, lorsqu'on arrive dans la deuxième partie du récit, où là, je ne vais pas vous le révéler, mais il y a une certaine évolution qui permet au long métrage d'avoir une empathie et une émotion beaucoup plus à faire de peau, qui fait que là, ça marche. Parce qu'il y a eu cette première partie. Il y a eu cette construction avec ces différents personnages, il y a eu cette évolution, cette juxtaposition d'éléments qui font qu'on se sent ému. On s'en ému et, et on trouve juste cette histoire magnifique et c'est ça en fait moi qui m'a beaucoup touché. Ishiguro donne lieu à un ensemble dramatique donc pouvant sonner comme simple, alignant les rencontres symboliques, les fragments de vie radicales et attachants et surtout cherche à construire un ensemble narratif basé non seulement sur les rencontres mais aussi sur le parcours de vie de son héros. Symbole parfait de ce qu'était un gentleman à une époque dans une certaine idée de la société londonienne, le personnage s'émancipe au fur et à mesure que le métrage progresse de ce carcan pour devenir plus qu'un simple homme comprenant l'essence de la vie, mais devenant également la parfaite symbolique de la fatalité contredite par une nécessité de ne pas rester figé constamment dans une certaine case. En termes de mise en scène, euh, Oliver Armanus, c'est un cinéaste qui aime bien utiliser des formats très hybrides. C'est un mec qui bosse souvent avec du 1.66, avec du 1.33, euh, avec des scopes un peu déformés, enfin... Clairement, il a envie dans le format de véhiculer une certaine manière de penser. Et ici, en plus, on a fait des tests quand même dans le ciné où je bosse pour vérifier le format du film, le film est vendu comme étant un 1.33, en fait c'est un format un peu plus hybride, c'est un format 1.48. Le 1.48, je ne saurais même pas vous le définir parce que techniquement, le IMAX c'est un 1.43, donc là on est sur un format qui est à mi-chemin entre le 1.66 et l'IMAX 1.43. Donc déjà pour moi, il y a une démarche de poser ce truc-là. C'est un format qui est hybride, c'est un format qui rentre dans aucune case. Donc à partir de là, on a un peu envie de suggérer aux spectateurs de manière indirecte que ce personnage de Mr. Williams ne rentre dans aucune case. Parce qu'il voudrait être dans une petite case, mais dès qu'il apprend qu'il n'en a plus pour très longtemps, cette case elle est un peu brisée. Donc le fait d'amener ce format 1.48, ça permet en un sens de faire en sorte que le spectateur se dise tout de suite qu'il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de surprenant, sur lequel je n'arrive pas à forcément poser un mot, mais je me dis, ah tiens, ce format il n'est pas comme les autres. Donc déjà je trouve qu'il y a une très jolie démarche dans le choix de poser ce format, qui fait que tout de suite, il y a un rapport qui est entretenu entre le cadre et le spectateur, qui est particulier et atypique. Et ensuite, je trouve que la manière de jouer avec les cadres, de jouer avec ce Londres un peu ancien, de construire une ambiance par le biais des décors, par le biais des costumes, tous ces petits trucs-là, c'est des détails qui font que le film s'ancre dans une époque et s'ancre dans une mentalité où du coup, le rapport qui est entretenu avec la mort et avec la fin de vie n'est pas le même que l'on pourrait avoir aujourd'hui. Et donc là, en tant que spectateur, ça permet une autre forme d'identification qui fait que même si on ne s'identifie pas au contexte temporel dans lequel se trouve le film, on se dit, ce rapport, je peux le comprendre. Parce que certes, il date d'un certain temps, mais aujourd'hui, on a tellement plus ce même rapport que cette pudeur, cette justesse, cette finesse, cette euh, finalement sensibilité qui va se dégager de ce rapport avec la fin de vie, il touche forcément le spectateur. Et c'est ça moi qui m'a beaucoup plu dans ce film, encore une fois, c'est cette pudeur et cette simplicité qui traverse l'ensemble de la mise en scène d'Hermanus et qui rend le film tout simplement magnifique. Hermanus parvient une nouvelle fois à faire de sa mise en scène une jolie réflexion autour de ce que l'homme doit considérer comme étant le plus cher à son cœur. Et comme dans ses précédents métrages, cela passe par une douceur cinématographique qui se ressent profondément dans chacun de ses plans. Le cinéaste sud-africain construit constamment son cadre comme une magnifique réflexion et même un œil contemplatif sur la beauté de la simplicité, afin de nous emporter et de nous attacher plus profondément à l'évolution de son héros pour ne pas construire une simple évocation de la vie face à la mort, mais plus radicalement, jouer la carte d'une émotion à fleur de peau, capable de faire voir le positif, face au négatif. En termes de casting, celui-ci est 5 étoiles. Euh, déjà, il y a Emily Wood, qui porte à merveille le personnage de Margaret. Je l'ai trouvé fantastique et je la trouve terriblement... Agréable et douce cette actrice. Je trouve qu'elle dégage quelque chose qui, qui, qui, qui vraiment me transporte. Euh, Alex Sharp est vraiment excellent aussi dans le rôle de Wakeling. Je l'ai trouvé euh, terriblement attachant, juste tout en retenu, mais, mais également très flamboyant. C'est un personnage qui m'a beaucoup ému. Euh, dans les personnages plus secondaires, on a Adrian Rawlings, on a Oliver Chris, on a Michael Cochran, on a Zoe Boyle, on a Tom Burke, on a Laia Williams. Tous ces acteurs et actrices sont vraiment excellents. Il n'y a rien à redire. Ils sortent tous du lot, ils arrivent tous à délivrer une petite prestation à un moment qui arrive vraiment à nous transcender. Mais vous vous en doutez, il y a un acteur que je retiens plus que les autres, parce que c'est un acteur que j'adore. Un acteur que je trouve immense, flamboyant, lumineux. Bref, c'est un grand. Et ici, il est tout aussi grand que d'habitude. Ben Nighty est un immense acteur. Cela encore une fois, il n'avait pas à le prouver. Mais il le fait encore, au cœur d'une œuvre qu'il domine totalement et dont il tire une puissance de jeu tout simplement magnifique et touchante. Au bout du compte, « Vivre » ou « Living » est un magnifique moment de cinéma. C'est un moment d'une immense douceur, d'une grande beauté. C'est un film qui arrive à parler de la vie avec une telle sensibilité que je trouve on ne peut que être touché par le regard du cinéaste. C'est un film qui est magnifiquement porté par Bill Knighty. C'est bon de le répéter encore une fois, mais vraiment, cet acteur est immense et on ne lui donne pas assez l'opportunité de le prouver en tête d'affiche. Ici, il est impérial du début à la fin. Euh, c'est un beau moment de cinéma. C'était une bonne manière de finir l'année 2022. Parce que, oui, c'est un des derniers films que j'ai vu en 2022. Mais ouais, c'était une très belle manière de finir l'année. Et si vous êtes tenté par vivre de Oliver Hermanus, ce ben, sera une très belle manière aussi de commencer l'année 2023. Donc allez-y. Honnêtement, c'est un magnifique moment de cinéma. A plus